de l'économie collaborative, le digital labor est l'ensemble des activités implicites qui, dans certains points de vue, se cachent derrière les transactions qui sont réalisées sur les plateformes comme Uber ou comme Airbnb. On a souvent l'impression que l'activité principale soit, par exemple, l'échange de que logement ou alors... Euh, le fait de profiter de quelqu'un qui vous dépose quelque part avec Uber, mais en fait, sur ces plateformes, on passe un temps vraiment important, en fait, la plupart de notre temps, à personnaliser notre profil, à évaluer les autres, à évaluer les autres utilisateurs de cette même plateforme, et aussi à réaliser tout un ensemble de tâches qui rassemblent énormément aux tâches qu'on réalise sur des réseaux numériques généralistes comme Facebook ou comme Google. Euh, on fait, euh, des, par exemple, des partages d'informations, on fait d'évaluation euh, de contenu. Donc, il y a beaucoup de ce qu'on peut définir du « digital labor » au sens de travail implicite, qui est un travail numérique et surtout qui est assimilable à euh, du travail parce qu'il produit de la valeur, de la valeur en termes de data et surtout de métadonnées, voilà, que euh, les plateformes euh, de l'économie collaborative sont capables de monétiser ensuite parce qu'ils sont capables de revendre ces datas, par exemple à des régies publicitaires ou d'autres acteurs qui sont intéressés à s'en servir. Finalement, c'est les commons, c'est les collectivités humaines qui, font, qui apportent de la valeur et c'est par contre des intermédiaires qui font de l'intermédiation algorithmique, qui captent ce flux de valeur et qui les transforment en profit. En nous donnant, en nous restituant dans la meilleure des hypothèses, un pourcentage toujours assez modeste. Deuxième euh, changement et deuxi deuxième changement de ratio, c'est celui entre ce qu'on appelle l'internet de publication et l'internet d'émission. Donc ça c'est ce que je disais à propos des données. Aujourd'hui, la plupart des euh, contributions et la plupart de la valeur produite par les contributions n'est pas faite via euh, les contenus qu'on met en ligne volontairement, mais via les données et les métadonnées qui sont extraites à partir de ces contributions. Donc finalement, on est en train de, par de passer à un internet d'émission, parce que l'émission, on la voit même avec les objets qui sont sur nous et qui émettent des données à longueur de journée. Euh, on arrive à un moment dans lequel on n'arrête jamais de travailler. Et on y est presque, finalement. Pensez... Euh, parce que, effectivement, je me tourne vers vous, parce que je sais plus ou moins professionnellement et socialement et culturellement où vous en êtes. Euh, je pense que si je vous dis que je me réveille le matin et avant même de prendre le premier café, euh, je suis en train déjà de relever mon mail, cela ne vous épate pas. Mais en même temps, vous voyez que, normalement, je suis dans un moment dans lequel... Euh, je devrais être dans un, dans un temps qui est un temps de nos travail, mais en même temps un temps qui est déjà complètement saturé par une activité travaillée. Les temps de trajet sont aussi occupés par des activités qui se passent sur nos mobiles et qui se passeront de plus en plus sur les objets connectés. Euh, et finalement, pour ceux d'entre vous qui euh, utilisent euh, le Quantified Self ou donc les objets connectés qui servent pour tracer, par exemple, votre consommation alimentaire, euh, votre rythme de sommeil et pour certains même l'activité sexuelle, why not ben là, on est en train finalement de produire des données dans des moments dans lesquels, finalement, on n'avait jamais introduit des activités productives. Finalement, on est en train de saturer le temps de vie par du temps de travail. Finalement, une plateforme numérique, qu'elle soit justement un euh, Google ou euh, qu'elle soit euh, une petite start-up qui fait euh, de l'économie collaborative, est basée sur un principe dans lequel, finalement, euh, le nombre de personnes qui sont formellement employées et salariées euh, doit être forcément euh, inférieur par rapport à l'énorme écosystème de sujets qui ne sont même pas reconnus en tant que travailleurs et qui, par contre, représentent l'écosystème productif de cette plateforme. Parce qu'une plateforme, justement, elle fait ça. Elle coordonne tous ces différents acteurs, toutes les personnes qui sont reliées à ce mécanisme de coordination et est capable, seulement avec peut-être trois employés formels, de mobiliser une énorme masse de travail informel, de travail implicite. Et en termes de... Euh réponse syndicale, bah, les syndicats ne restent pas passifs. Peut-être qu'en France, ils ont encore un peu de retard, mais dans d'autres pays d'Europe, euh, comme en Allemagne, euh, on a des syndicats qui commencent, par exemple, à développer leur propre plateforme numérique pour les travailleurs des plateformes numériques. C'est quelque chose de tout à fait fascinant, le fait qu'ils aient euh, disons, repris la logique des plateformes pour permettre, par exemple, aux travailleurs d'évaluer euh, les types de tâches qu'ils réalisent, euh, la rémunération euh, ou alors les conditions de travail auxquelles ils sont exposés. Est-ce que le syndicalisme en réseau veut dire que les syndicats classiques sont en train de changer ou alors qu'à l'intérieur même des plateformes surgissent des syndicats de base qui sont en train de s'imposer en tant que corps intermédiaire. En effet, on est face aux deux. On est face, peut-être pas en France, à un changement assez rapide de certains syndicats européens. Je pense, parce qu'on venait de le citer, à IG Metall, donc les métallos allemands. C'est quand même le syndicat qui, en termes d'effectifs, est le plus important d'Europe, 2 millions et demi d'adhérents qui vient de lancer, l'année dernière a lancé, une plateforme pour la protection des droits des travailleurs des plateformes. Euh, si vous êtes un employé, plutôt un recruté par TaskRabbit euh, ou n'importe quel autre, ou Mechanical Turk, pourquoi pas, euh, vous pouvez évaluer vos recruteurs et euh, évaluer aussi les conditions d'emploi, les conditions de travail, les rythmes, euh, les formes de rémunération, ainsi de suite. Mais il y a aussi des luttes qui ne disent pas leur nom. Par exemple, toutes les actions en justice et les recours collectifs qui euh, se, sont en train de secouer le fonctionnement de grandes plateformes euh, mainstream euh, comme les Google, les Facebook et ainsi de suite, euh, qui, sont, euh, qui font l'objet euh, de recours collectifs depuis plusieurs années pour euh, l'utilisation abusive justement de contenu ou de données. Et si vous pensez, et je vous laisse sur ça, sur cette euh, possibilité qui s'ouvre. Euh, pendant l'année 2016, si vous pensez à l'action injustice, justice, donc le recours collectif lancé par l'association autrichienne Europe versus Facebook, donc euh, c'est euh, un recours collectif de 25 000 personnes qui demandent à Facebook d'être indemnisées pour les données que Facebook a extraites pendant euh, toutes ces dix euh, années. Et ils demandent tout simplement d'être indemnisés à la hauteur d'un montant symbolique à peine 500 euros. Chacun. Sauf que si vous faites 25 000 fois 500 euros, ça fait 12 millions et demi d'euros que Facebook risque de devoir payer. Et en plus, si ça euh, va faire jurisprudence, on peut se retrouver dans une situation de forte instabilité financière pour les plateformes si on est face à ce type de demande d'indemnisation.